Tout le monde, les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir une merveille absolue. C'est une liste de Feno, c'est une liste qui est validée par Feno, le grand streamer et un des meilleurs joueurs du monde. C'est un deck incroyable, le retour du Mage Quête. Cette méta est incroyable. Alors, ce deck est incroyable parce que cette méta est incroyable. C'est une méta lente, finalement. Oust le Ilidan euh, OTK, Oust le Ilidan voleur, euh, voleur euh, miracle. Donc, ça permet finalement de revoir des decks beaucoup plus. Plus contrôle, qui vont jouer avec la value, qui vont jouer des combos, mais des combos lentes qui sont euh, pas compliqués à mettre en place, mais plus lentes, voilà, tout simplement. Et cette liste-là, elle est géniale parce qu'elle est très agréable à jouer. Je pense que franchement, si on devait faire un sondage des decks préférés par les joueurs, alors je sais pas, mais je pense que vraiment ce, ce deck-là pourrait clairement gagner le, le prix du, du deck le plus agréable. Parce que voilà, il y a de l'arcane, il y a du givre et il y a du feu. Alors on va jouer évidemment sur la quête, le jeu du sorcier. Lance un sort de feu de givre et d'arcane, on pioche un sort. Ensuite, on refait la même chose, on découvre un sort, et ensuite on a l'obétrainte en main, l'obétrainte qui dit que euh, vous avez dégâts des sorts plus 2, donc forcément tous vos sorts vont mettre plus 2. Ça vous permet évidemment de tuer, l'idée c'est de tuer avec Enflammé, mais ça va assez vite finalement avec les Siphons de Mana, or brunique, avec les Touchés Gelés on peut vraiment réaliser la quête tour, euh, tour 5, tour 6 en général c'est entre le tour 6 et le tour 7 mais on peut le faire le T5 et euh, ce qui est bien c'est que voilà il y, y, a, y a du côté un peu exodia dans le deck un peu OTK exodia avec Alibi où on tient un tour et ensuite on burst voilà il y a, y a plein de bons matchups pour le coup c'est un deck qui est difficile à contrer parce que ça peut aller assez vite et en même temps il y a quand même pas mal de late game, il y a énormément de pioches avec les lanceuses, les autres sources, intelligence, évidemment grande sagesse qui est très intéressant. Bref c'est un deck qui est génial, vraiment c'est un deck qui est fort, qui vous permettra de passer les jantes, qui est très technique. Euh, donc voilà j'espère que cette vidéo va vous aider à progresser, à mieux comprendre le deck et ses match matchups vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un DK, rouge, vert ou bleu. Il n'y a pas encore de double couleur. Il n'y a pas encore de tricolore. Il n'y a surtout pas de euh, quadricolore. Alors le mulligan, en général, euh, avec ce, les decks quêtes, il est euh, assez simplifié finalement parce qu'on va déjà garder la quête. Donc forcément, euh, ça fait moins de cartes à... carte sur lesquelles on, on va se pencher si on les garde ou on les garde pas. La technique, euh, la, on va dire la difficulté de ce deck, c'est qu'en fonction euh, finalement des match-ups, il y a des sorts, des types de sorts, arcane, givre ou feu, qui vont être plus faciles ou plus difficiles à jouer. Typiquement, contre un deck contrôle, euh, par exemple, les sorts de feu vont être un petit peu, euh, un peu plus compliqués. Alors là, c'est assez intéressant. Euh, bon, on n'a pas trop l'info, je pense qu'on n'est pas spécialement pressé non plus, en tout cas pas dans les premiers stacks. Après, le troisième... Faut vraiment essayer de réfléchir pour jouer la, la, la Varden le plus tôt possible, mais là pour le moment je pense que ça va. Alors je pense que c'est un rouge a priori. Rouge c'est un peu plus présent que les autres. Cool. On a une créature. Pas mal ça. C'est un arcane. Après on a déjà un arcane. Peut diminuer la main à tant de sens que ça. Écoutez ça me choque pas. Écoutez ça me choque pas de diminuer cette main. Euh, donc le matchup est très bon, on aime jouer contre les decks contrôles, on aime jouer contre les decks lents. Euh, les decks qui ne nous proposent pas de board, qui ne nous proposent pas de menace, finalement ça va être bien. Alors, alors bah c'est un vert. Donc euh, match-up un peu plus compliqué. Ça reste euh, très jouable, hein, mais c'est un poil plus complexe. Donc là, ce qu'on va faire c'est quoi On aimerait bien faire le feu et le givre. Donc on a un feu et un givre. Ça marche pas trop. Feu, feu, givre, face. Givre là quand même. Ouais, on va faire ça, tant pis. On perd entre guillemets un petit peu des cartes, mais la quête est plus importante à valider. Elle est même essentielle. Euh, on fait arcane avec ça, ou là, en, dans notre main, il manque du givre. Bon, souvent, on va juste piocher comme ça. On a le givre. Ok. On a le feu. Et on a euh, givre et feu. Donc euh, ça, c'est plutôt pas mal aussi. un peu chiant, ça. Ok, super. Donc on a le feu là. Le givre. Donc là, on est dans la découverte. Oui, ça va vite, hein. Euh, Alibi ça peut être une bonne carte plus tard Sachant qu'on a un peu de pioche dans la main On va piquer Alibi ici Et on va refaire un feu Pour aller sur l'autre stack de quête Et vous voyez ce qui est intéressant c'est qu'au prochain tour on a euh, Bon c'est assez rapide Mais finalement vous allez voir que c'est quand même une constance, Une constante pardon dans, dans, avec ce deck C'est euh, la Varden sur T6 Donc là, prochain tour c'est Givre et Arcane Donc on a le petit Arcane et le Givre et on peut euh, caler la Varden, on le fait hein, même si on perd un peu de value, en fait la value que l'on va perdre avec nos, euh, nos, nos, nos, nos sorts, on va la récupérer avec Varden parce que déjà on aura euh, la 7-7 on board qui sera euh, bah, paratonnerre parce que ça reste une 7-7. Et accessoirement derrière bah, on aura tous les... dès qu'une grosse créature va être jouée, nous on va pouvoir la gérer pour pas cher et accessoirement on aura les tout doigts disparaître qui vont vraiment raser le board. C'est con mais on est un petit peu devant alors après sa version ça peut être une version avec le fléau Une version assez lourde C'est pour ça que je préfère piquer Alibi On peut se dire ouais mais là on est trop bien Il n'y a pas besoin d'Alibi maintenant Ouais mais plus tard s'il y a un fléau Et il y a des plus tard avec ce deck Donc J'ai dit et Arcane Donc givre Je pense que je vais quand même tuer ces créas M Mieux vaut commencer à les détruire on a la Varden, enfin l'Arcanisme c'est une Varden, pas enfin, pour moi, et on le joue. On la joue pardon, j'arrive pas à savoir, on joue ça. <rire> ok, on est bien, on est bien et c'est un régal ce deck. Et si vous avez aimé les mages Exodia, bon ça date maintenant mages Exodia, mais franchement c'est le même concept, c'est un deck tempo, mais on doit tempo en mode contrôle. C'est à dire que on doit bien caler nos sorts, parfois entre guillemets, on a un bon sort à jouer sur une bonne carte, mais on va plutôt jouer un mauvais sort sur une carte parce que, en termes de mana, ça, co ça coïncide mieux avec une notion de tempo. Je sais pas si vous me suivez, mais ça c'est important. C'est pas comme un deck contrôle où finalement on va vraiment devoir jouer la meilleure carte sur. Enfin, comment dire Ouais, la meilleure carte sur la meilleure cible. Là parfois, c'est pas la meilleure carte sur la meilleure cible, c'est la tempo qui est plus importante que la puissance brute. Peut-être plus clair comme ça. Bah écoutez, on va euh, déjà creuser. On va piocher 3. Et puis. Euh... Est-ce qu'on trade petit à petit ces cartes Est-ce qu'on commence à aller face Je pense que ça ira assez vite. Donc on va aller face. Euh. Bon Vulcano est pas si mal surtout que c'est un sort de feu Ouais surtout que c'est un sort de feu Donc euh, avec euh, bonne, bonne, bonne série c'est pas mal Alors, no, Vulcano ne marche pas avec ça Donc ça fait pas euh, 5 dégâts ça fait que 3 Ok doki Ouais ça me va C'est hein. pas un play qui est excellent Bah écoutez, je vais faire. Hein. Je vais faire bonne série. Ça. On pioche. Ouais, il faut creuser. En fait, il faut creuser parce qu'il faut qu'on arrive à trouver les enflammés. Pas l'enflammer, pardon. Pas les enflammés. Euh, bah écoutez, on va faire juste bonne série... Sur ça. Et on va mettre des créas. Ça grignote, ça contrôle. Là on est dans un fauteuil. Hein. Là on est clairement dans un fauteuil. Surtout qu'on a les alibis. Donc si on peut rentrer des dégâts avec des créas, c'est toujours ça de gagner. Euh, et puis on a alibi pour... Euh, on a trois alibis. <rire> Donc en vrai... Euh, là on a vraiment le temps. Et vous voyez, on a de pioché. Hein. Mais à l'époque, il y avait une carte qui s'appelait... Euh... Alors je sais plus le nom. Mais c'était pour deux. On piochait x. X. Non, 1 plus x. Et X c'était le les dégâts des sorts euh, les dégâts des sorts quoi, qu'on qu avait Donc là avec 2, bah en fait pour 2 on piochait 3 Et il y avait aussi des cartes qui nous donnaient des dégâts des sorts donc on pouvait vite passer Et si je dis pas de bêtises à un moment donné La Varden, enfin Étrinte, Elle était dégâts des sorts plus 3 je crois et je crois qu'elle a été nerfée, alors ça date, hein. et d'ailleurs c'est sûrement euh, c est, c est les, les premières extensions du, du, du standard, donc, euh, enfin de ce socle de standard, donc je pense qu'à la prochaine rotation, alors je ne sais pas si la rotation c'est la prochaine extension ou l'extension d'après, euh... je pense que c'est la prochaine extension, la rotation, mais je veux pas dire de bêtises, ça faudrait vérifier, mais, euh... mais ouais ça, ça va partir à la rotation, clairement. Donc c'est pour ça que le deck pendant longtemps on l'a plus vu mais finalement là, méta très contrôle elle revient cette méta donc très très Attention. deck très intéressant dans une méta contrôle quoi. Euh, bon on va quand même chercher la pioche. Le gros avantage c'est que avant pour les sorts de givre il n'y avait pas beaucoup de givre. Il y avait soit Rafale mais si l'adversaire avait pas de créa c'était horrible et il y avait soit le secret d'armure. Mais parfois le secret d'armure, bah, on en faisait un, l'adversaire nous attaquait pas et on pouvait pas rejouer l'autre. Et en fait, euh, parfois on avait vraiment des tours où on avait notre jeu du sorcier et on n'arrivait pas à valider la deuxi le deuxième étape. Là vous voyez, ça se met super vite. Ça se met super bien. Donc c'est. Alors ça peut arriver que peut-être cette game là, ou peut-être qu'il y a une game dans la vidéo où on va un peu galérer. Mais ça se fait beaucoup plus de... De... ça se fait mieux de manière fluide. Quoi. Après, voilà, les decks aggro, ça va être un peu compliqué. Euh, nous on aime jouer contre les decks bien lents, qui nous laissent le temps, même Big Mage, hein, j'ai joué un petit peu ce deck avant de vous proposer la vidéo, j'ai rencontré un Big Mage, bah, je suis arrivé à contrôler mais à un moment, bah surtout qu'il a gagné tellement d'armure avec ses, ses, trucs, ses 3 4 pour 4 là, c'était un peu complexe quoi, à un moment je me suis retrouvé sur, contre une armée de, de dragons, c'était un peu chiant. On va pinguer, ce qui nous permet de faire siphon derrière. Donc on aura déjà notre arcane. Oh waouh, là ça va être compliqué parce que double, ouais, Flambé c'est la carte contre nous. Ouais, Ça va. Bon on a tout hein. Ça. Il a pas de créa. Ok, Il aura sûrement une créa au prochain tour non Il joue quand même quelques créa. Ça. Ça dans le visage. Ouais, ça va être très très très complexe. Parce que... Bah en fait, pour deux il nous met 3 dégâts, il va nous tuer très vite. Donc là, euh, bon, c'est un, un des rares, une des rares situations où on a juste instant... Le match-up est très bon et c'est pour ça que ce deck revient bien. Parce que mage ça revient bien. mage c'est un peu... Voilà, c'est un des gros decks contrôle qui peut exister maintenant dans la méta, vu qu'il n'y a plus les combos bizarres. Mais bon, à un moment, voilà, euh, double flambé. Il n'y a aucun deck contrôle, même guerrier, il, a... il peut concede, quoi. On va quand même se battre, hein. On va clairement se battre, mais... Et ça va vraiment être très très complexe. Enfin, C'est hardcore quand même, double flambé comme ça. C'est-à-dire, sur les 5 premières cartes, il a eu 2 flambés. Bon. On va en recycler un. Et on va en recycler un autre, non Quelle horreur. l'idée bah, c'est d'avoir des intelligences des arcanes quoi intelligence euh, lanceuse de sorts versatile voilà l'idée c'est d'avoir quand même euh, d'arriver à piocher ouais, je honnêtement je, je pense que c'est 0% vraiment contre un joueur qui est fort en fait qui fait juste pouvoir avoir tous les tours c'est forcément vous imaginez trois dégâts par tour quoi c'est à dire que dans six tours le gars il a gagné plus ou moins avec des sorts qu'il peut rajouter dans 6 tours, moi j'aurais enfin, Quoi que, est-ce que dans 6 tours, j'aurais pas gagné Dans 5 tours, on va dire qu'il a gagné. Est-ce que dans 5 tours, j'ai gagné Non, parce que là, j'ai un peu de retard sur ma Varden. On va se battre, hein, mais ouais, en plus, il y a ça. Ça fait beaucoup. J'accuse le coup, mais c'est assez frustrant. Vous, vous en conviendrez. Ok, Doki. C'est rigolo. Il nous manque arcane. Hein. Non, il nous manque feu et givre. On a pas givre, mais c'est pas très grave. On fait feu là. Prochain tour, on fera Alibi, je pense. Prochain tour, on fera un petit Alibi. Euh, comme ça, on aura le givre. C'est un très bon match-up. Hein. Je... Ça paraît évident, hein, mais c'est un excellent, excellent match-up. Parce que c'est un deck qui a pas beaucoup de burst. Il nous tue... Normalement, il nous tue tour euh, 10, quoi, à peu près. Donc le match-up est vraiment, vraiment super. Rafale, bah, c'est encore mieux, non Ça coûte 0. B, alibi, on va sûrement peut-être enchaîner les alibis. l'arcane, la givre et les feux, après il nous faut quand même de la pioche, on en fait un, bon déjà on fait ça, Faux feu et givre Donc on va faire ça Et ça ah, Le problème c'est qu'il y a En fait là je suis Prochain tour je vais refaire Alibi Je vais faire Varden Alibi Ça c'est un contresort ouais, On s'en fout on a bonne série et faut qu'on arrive à tuer derrière Sachant qu'on a... Ouais Ouais je pense qu'il y a peut-être moyen Mais ça va être chaud ouais, Je pense qu'il y a moyen C'est ça ah. Ouais on va faire alibi maintenant Et puis euh, prochain tour faut qu'on arrive à l'étal Mais ça va être compliqué quand même On n'a pas tant que ça Oh, ça va être chaud. Peut-être j'aurais dû prendre un deuxième alibi. Je crois que je vais perdre sur ce, cet autre alibi. Ah, c'est frustrant parce que je crois que j'avais un spot. Et là, je viens de me rendre compte de mon erreur qui, au, au moment où je l'ai pris, n'était pas une erreur. Après, j'ai contre-sort. C'est juste ce Mordresh qui va nous poser problème. Parce que le board, je pense que je peux le gérer. On va voir, on va voir. Randasara, donc il va prendre... Euh, ouais. Après, il y a affaire glacée qui donne de l'armure, mais là, c'est un peu cher. Oh ça va être intéressant hein. Ça va être vraiment intéressant comme spot Je pense que c'est gagnable Je pense que c'est encore gagnable Typiquement si j'arrive à piocher tout doit disparaître et à faire glacer Je pense que c'est bon Ça c'est naze Pioche ou je fais ça Ça ça met 4 Je veux réduire toute la main On pioche d'abord faire ça et je pense que j'ai l'étale au prochain tour je pense que j'ai l'étale au prochain tour la question c'est sur Mordresh on est mort quoi mais zalat on va voir ouais il me tue ah c'est dommage le Xalat et de euh, toute façon, il avait le ping. Il a aussi Orb. Dommage, dommage. Orb runique, c'était peut-être qu'on euh... peut qu aurait gagné avec l'autre, mais je... le problème, c'est que j'ai sûrement pas l'étal quand même au prochain tour parce que le board il peut le gérer. Ouais, je pense que c'est une situation qui est trop compliquée. Mais voyons, on s'est quand même battu. Hein. Il y a le flambé. Alors, moi, le conseil que je peux vous donner ici, c'est de concede tout de suite. Alors, c'est un peu bizarre, c'est un peu ça peut être particulier, mais vraiment. Partez du principe que vous avez pratiquement 0% et que vous battre vous fait juste perdre du temps. Voilà. Et en plus ça veut parfois vous faire rager, alors qu'en vrai, si vous partez tout de suite, vous ragez pas. Enfin, vous ragez juste le... en mode vrai, il a double flambé, bon on peut rien faire. Mais et en vrai, le double flambé comme ça, c'est une game sur 50. Donc euh, vous, vous, vous partez à la game d'après. Et puis bon, là j'allais pas le faire parce que je trouve que c'était un challenge sympa. Même si on a 0 ou 0 1% de chance de gagner. Ah, ça peut toujours arriver de temps en temps. Euh, Est-ce qu'on garde s'ils font de mana Je crois que dans ce match-up, c'est pas mal. Parce qu'ils jouent euh, les 2-2. Euh, les 2-2 deux -deux. Les, euh, les deux -deux qui mettent une, euh, une graine. Donc je pense c'est assez cool. Ok. Ah c'est dommage. Peut-être qu'avec le sort, je peux peut-être essayer de trouver un play. Mais en même temps. Ah c'est quand même compliqué. On se fait tellement agresser. Ouais, c'était vraiment trop complexe. Donc là c'est cool, hein, vous voyez, d'avoir le siphon. Ouais, ça c'est un truc qu'il faut tuer tout de suite Ok. Bon c'est un peu pareil hein. Là peut-être qu'il a considéré que c'était déjà perdu Que sa main était un peu lente Et que le match-up était pas bon Alors je vois pas comment il peut connaître le match-up à partir du moment où il n'existe pas Mais euh, bon C'est le karma ça on a été Enfin entre guillemets On a été récompensé de la game d'avant où on s'est battu Et là le jeu nous a donné une game, une game free Ok. Bon. On va peut-être garder première flamme. L'idée, c'est de garder un anti-bet. Après, on a. Bon, on a déjà un givre. On a feu, givre. On va pas forcément garder la pioche en main contre un deck chasseur qui est quand même assez agressif. L'idée, c'est vraiment. On a déjà la quête qui finalement fait piocher et fait découvrir. Donc, c'est quand même se défendre. Hein. Bon, ça, ça peut être compliqué comme match-up. Parce que c'est. Bah, c'est finalement le, le deck qui est le seul deck combo de la méta, avec nous finalement, mais nous on va dire qu'on n'existait on pas avant, euh, avant le nerf, avant le patch. Mais euh, voilà, lui, sa, sa créature elle coûte 4, mais c'est toujours un deck qui existe, c'est juste que la méta a été ralenti, donc forcément le deck il est, il est également ralenti. Mais en vrai c'est pas si mal, il a plutôt un bon match-up dans la méta, enfin contre la méta. Donc là c'est méga cool. Bon on est quand même très très bien. Alors là on a joué un arcane. Donc on peut jouer feu et givre. Là on est vraiment vraiment bien. Affaire glacée, glacer c'est incroyable dans ce matchup. T3, T4, on a gardé la pièce en plus. On peut même faire ça, une tout ça, ça. Ah, la sortie est incroyable. Hein. De toute façon quand tu as le petit accélérateur de mana. Là on a triché sur la mana sur 4 cartes. Vous imaginez pour 2 on a détruit un truc on a gagné 4 manas. Contre un deck contrôle, c'est pas incroyable, quoi, que ça peut nous permettre d'accélérer la, la quête. Mais contre un deck aggro, c'est une dinguerie. Après, voilà, le match-up, il faut, faire, faut, faut, être, faut être rapide, quoi. C'est comme s'il faisait double flambe T1, lui presque. Un peu plus lent, quand même. Mais... Et c'est rapide. Ok, plutôt cool d'avoir la 3-1. Comme ça, on va la shooter tout de suite. On préfère la 3-1, que... et ça aussi, ça nous va. On n'a pas envie qu'il ait la, la créature qui mette qui met une arme. Donc là on est vraiment, je pense que la game elle est gagnée là. Ça peut être tôt hein, pour le dire mais je pense qu'en vrai avec une main comme ça. La quête on l'a euh, tour 5. Hein. Je pense vraiment parce qu'au prochain tour on a Givre, on a Arcane, on a Feu. Bon, on l'a pas T5, je suis une bêtise. Ben, ça va être compliqué. <rire> si on peut avec des rafales et tout mais non, ça va quand même être complexe. T6 quoi. Quoique avec la pièce peut-être que. On verra. Bah après on n'est pas spécialement pressé. Enfin, On est pressé mais en fait avec une sortie comme ça et le fait qu'il n'ait pas eu d'armes sur les graines, bah, ça change quand même pas mal la donne. L'arme sur les graines c'est une horreur. Hein. Parce il a pas forcément beaucoup d'armes dans son deck. Hein. Ok. Il est en fait le truc c'est que ce deck il est tellement mais tellement agréable. Mais vraiment. Ok. okay. Donc, ça. machin et je vais face de toute façon la pièce on va l'utiliser autant le faire maintenant en fait l'idée c'est d'agresser je pense je m'en fous que de contrôler là je lui rentrer un maximum de dégâts euh, bon barrière est vraiment tr très très bien on a arcane, on n'a pas givre on a alibi Ah barrière c'est excellent hein. après contre-sort c'est un sacré il n'a pas beaucoup de sorts dans son deck Contre-sort c'est une, une folie. Non, un contre-sort c'est une folie. Prochain tour on peut faire un truc du style enflammer Face ou dans une créa, peut-être. Plutôt dans une créa les sorts. Contre-sort, euh, contre en fait ce sera sur son T6. Parce que là, la carte qui peut peut-être entre guillemets le sauver, c'est le, le petit sort 1 qui fait piocher pour chaque dégât qu'il met. Non, 2 mana pardon. Je crois que c'est 2. Hein. Donc pour deux, il met deux, il pioche 2. Donc ça peut lui permettre d'avancer dans son deck. Donc euh, le contre-sort peut contrer ça ou alors peut contrer la nuée qui est quand même une carte importante pour burster. Donc je pense le contre-sort contre un deck comme ça il est super important. Ouais bon, il laisse mon board, je gagnerai avant. Esprit sauvage, intéressant. Ok. La contre-sort. Enflammer là-dedans. Et on full face. C'est pas mal hein, il nous manque givre. Donc on peut avec euh, Rafale. On peut avec Rafale. Sinon on balance un alibi et on décale, hein c'est pas la fin du monde. Hein Bon, Tavish, ça peut être un peu chiant, mais c'est sûrement le meilleur tour qu'il avait à faire. Bon, il y a des contresorts, sorts Il y a sûrement un remontoir de contre avec Tavish. Et euh, vu le board. Ah, c'est intéressant. Vu je suis pas sûr qu'ils prennent piège explos. que, okay. On va voir. De toute façon, on va trade. Pire, si c'est les serpents, c'est pas la fin du monde. Il nous faut le givre et on l'a pas. Donc, je pense qu'on va faire Alibi. On le remonte et on va re-alibi. A 4. C'est vraiment juste pour le prochain tour et vu qu'on n'a pas de givre. Ouais, c'est. Donc je pense que c'est euh, piège, euh, piège explos en face. Même si euh, la roquette rejetée, elle peut être cool. Ça peut être roquette. On aurait presque pu faire bonne série pour tester la roquette. Je vais peut-être un peu vite. Il attaque, on a pas l'info, mais ça peut être qu'être rejeté, à... ouais, bon, après on jouera rarement okay. fait mes preuves. Tes réponses. On va Double gel On va ping Ouais a, franchement il y a des chances que ce soit requête mais là la 7-7 elle est chiante à gérer surtout avec le contre sort en backup Alors j'ai pas énormément de dégâts mais la moindre carte de pioche c'est gagné Ok Là on a combien On a on a 5 On a 10, on a 17 Ouais bon, même une carte de burst c'est gagné pour hein. le coup Mais ouais faire vraiment attention à la requête Rogue, ok, non, c'est qu ce qu'on trade? Ouais. Ah non, c'est un piège explos intéressant. Après, roquette à sa place. Bon, vous voyez là, ce qui nous a fait gagner, c'est bon. Après, on avait au pire un deuxième touché je suis bête. Mais euh, au pire on avait un deuxième toucher, mais c'est vraiment ce grignotage avec les petites 2-2. Après c'est le c'est le siphon de mana, hein. siphon de mana sur trog comme ça dans la curve. Derrière tu t'accélères et... ouais mais c'est vraiment, la, la méta est hyper cool, alors ce deck est cool, mais aussi est... la méta est, est, est intéressante parce qu'elle est favorable à ce genre de deck. On aurait vraiment pas pu exister, enfin on aurait pas pu euh, penser du tout, et d'ailleurs il n'existait pas du tout. C'était vraiment même pas tir inconnu, c'était pire que ça. Euh, dans la méta avec euh, l'Illidan et le Voleur Miracle quoi. C'est vraiment une méta euh, très technique, moi j'aime bien cette méta. Mais il fallait, euh, je vais garder à faire glacer. C'est ça quand même. Ouais. Euh, fallait vraiment gagner, euh... fallait soit un deck avec des, des milliards de hate, de hate, genre des, des anti bêtes des façons de gagner de l'armure, etc. Soit un deck euh, qui gagnait euh, tour 6 ou tour 7 maximum. quoi Nous, on n'a pas du tout un deck. A... En fait, on n'a pas beaucoup de hate. C'est-à-dire qu'on n'embête pas trop le plan de jeu adverse. C'est un exodia, en fait. C'est un espèce d'exodia lent. Un exodia, ça tue en un tour. Mais c'est un exodia en deux tours. quoi C'est pas un exodia, mais... Je vais faire la grande sagesse. Aux premières flammes c'est toujours cool Ça c'est pas mal mais... bah, c'est des sorts pas chers c'est plutôt bien L'idée c'est quand même d'accélérer la quête donc on veut des sorts pas chers On s'en fout des cartes de value, c'est la, la Varden qui nous fera le, la value C'est intéressant on bah va ping Et on aura un joli, un, un très très joli siphon au prochain tour Bon c'est un contrôle faut faire gaffe hein, quand il y aura la carrière ça va être un peu chiant Là on a arcane On va pu faire ça avant peut-être La pioche, quand même. Soit la pioche. Givre. Givre, on le fera au prochain tour. La question, c'est est-ce qu'on rebalance un arcane On a pas mal d'arcane. Ouais, je pense qu'il faut attendre, quand même. Bon, là, on a un mana flottant, ce qui est pas forcément très agréable. Donc, là, on a givre avec ça pour commencer. Un peu lourd, mais. Ok. Je pense qu'on va essayer set de setup un joli siphon au prochain tour. Dans ce cas-là, je vais juste piocher, je pense. En vrai, dans l'absolu, on peut givrer, hein. Ouais, on va juste givrer. Prochain tour, on aura un siphon là-dedans. Toute notre main, elle sera, elle sera prox ce qui est plutôt cool. Même si les tout doigts disparaissent, je sais pas si on a vraiment envie de les avoir. Là, il nous manque quoi Il nous manque un feu. On peut faire juste tout doigt. Hein. Le board, en vrai, c'est pas dégueu. Hein. On ouais, de réfléchir pour jouer Varden au prochain tour, mais je pense que ça se fait bien. Le contre-sort, dans ce... je sais pas si dans ce match, il est si bien. Ça, ça recycle au pire. Feu, Givre, Arcane. Bon, Feu, c'est gratuit. Givre, on n'en a pas. Givre, on en a pas, donc on va en générer, je pense, avec ça. On va générer un givre avec ça. Ouais. Ok. Les prochains tours, c'est bon. Donc feu et givre, donc on fait ça et ça. Peu givre. Peu. On a ça en givre. On quand même faire ça, je crois. Juste un... Juste peut-être là-dessus Après il y a le tout doit disparaître qui est cool Il met 5 à tout, ça tue ça, ça tue ça On s'en fout d'avoir des créas Je pense qu'on va le faire Je pense qu'on s'en fout d'avoir des créas L'idée c'est aussi de vider la main un petit peu Vu qu'on a quand même pas mal de pioches Ça me va Léviathan. Leviathan c'est chiant Leviathan c'est vraiment chiant Au pire on s'en fout qu'il pioche j'imagine si on fait alibi Là il faut burster maintenant avant qu'il y ait la... Comment ça Ouais je pense qu'il faut burster maintenant on creuse, on creuse On a pas mal. On les balance dans, dans, dans, dans le visage. Ça me choque pas, je crois. Je vais le faire maintenant parce que le problème c'est qu'au prochain tour il y a la Cariel. Si jamais il y a Cariel, on. Après il peut y avoir maquis divin, mais si il y a un maquis, tant pis pour moi. Ouais. Ah oh wow, créé par serviteur bourbonné. C'est rigolo. Euh, donc ouais maintenant au moins il est à, il est K14 qu quoi Après sur un maquis on devrait perdre j'imagine Mais au moins on a setup quelque chose Là on va sûrement faire ça, raser le board Alibi intéressant 1, 1, ça fait 6, ça fait 3, on va piocher, ou alors on va ça dans la tête, dommage pour ça, c'est lourd quoi. Ouais, ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Il hein. est à 12. Il peut me tuer maintenant avec Monsieur, Chati Monsieur Châtiment. Je pense qu'au prochain tour, on va à Liby pour éviter un Monsieur Châtiment. Je pense que sur Maki, on concede. Et s'il n'a pas Maki, euh, bah, franchement, il y a moyen. Hein. En vrai, heureusement qu'on a fait tous nos bursts, vous hein, voyez Bon ça c'était important, il enfin, fallait avoir la lucidité de pas se dire « Ah on est trop bien, c'est un pas à la contrôle !» Non, à un moment il y a ça et c'est un peu chaud quoi. On est un exodia. Euh... Ok. Oh wow. On est mort. Hein. Il y a Rafale. Après il y a 12 hein. quand même alibi je pense La magie. Ça dit chose. écoutez il faut gagner au prochain tour faut qu'on gagne au prochain tour sachant qu'on a ça qui peut agresser et puis euh... nos cartes elles font un peu de mana hein. Alors, ça, ça met 3. Hein. Après, il peut nous tuer. Je sais pas comment il peut nous tuer. Ça, ça met 3. Ça met 5, mais arrondi au supérieur. Il est à 12. Ça va être dur quand même. Hein. Anachronos. Ouais, bah, Anachronos, c'est pas mal parce que ça lui enlève le néo créa. C'est enfin, pas mal pour lui. On prend 1. On s'en moque. On oh, va bah, geler Alibi. Intéressant Je pense qu'il y a moyen d'y arriver On est pas loin. On est malheureusement pas loin. Réfléchis par rapport à l'intelligence. Il reste deux cartes. Enflammé, mais 3. Ça marche pas. Enflammé, il met que 3. Il met 6. Il met 5 plus 1, 6. Donc ça suffit pas. On est d'accord hein. Pas le jouer de toute façon. <rire> Maquis, oh s'il fait Maquis là, c'est magnifique. Hein. C'est le Maquis d'une vie, hein. <rire> si je puis dire. Oh waouh, GG. Ah, par contre, il. Attendez, comment ça marche Il meurt avant Oh waouh Je crois que je le signe pour cette égalité, même s'il y avait vraiment moyen de gagner à un moment. D'ailleurs, le jeu, il sait pas et il comprend pas égalité. Je crois qu'il a bugué là-dessus. Ah non. C'est une égalité. Bah, franchement, c'est tellement rare. C'est beau, hein. On était vraiment pas loin, n'empêche. Hein. On était vraiment. Je pense si on avait eu un petit enflammé avant. On est d'accord j'avais pas l'étal. Hein, parce qu'enflammé, ça met 6. On dit supérieur, ça fait 3. Parce qu'il était à 5 de base. Il est à 2 plus 3, 5. C'est ça, hein. Ah. Démo. Démo, c'est. Euh... Ouais. Demo c'est un peu chiant Demo c'est un deck combo Même si c'est un poil lent Je pense qu'on est plus rapide que lui L'idée c'est d'aller plutôt chercher la pioche contre Demo Après ça peut être un zo, Mais je pense que c'est une version mine C'est ça hein? Non on avait plus 2 Donc on était à 4 plus 2 5 C'était 3 aussi je dis une bêtise Mais ça, ça, ça change rien Ah non c'est un zo. Ok bah c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le coup, après on a euh, le tout doit disparaître qui est quand même excellent enfin, Faut-il l'avoir mais... Ouais Je pense qu'on va être obligé de, de le chatter sinon on a perdu Après on peut faire anti-bet, anti-bet, anti-bet En vrai ça va sûrement être le play, c'est un peu moins RNG Je dois rentrer le ping hein. Comme ça on rentre le ping, on garde ça. Je pense qu'on va plutôt faire ça, ça m'a l'air moins, beaucoup moins RNG que se dire euh, tout doit disparaître ou je perds. Enfin, c'est un peu dommage d'abandonner la partie au T3 quoi. Si jamais on pioche pas tout doit disparaître, ce qui est quand même le cas, on va rarement <rire> on va rarement la piocher. Donc euh... je pense qu'on a quand même un petit peu le temps, il faut juste pas qu'il enchaîne avec Diablotin Malfaisant. Voilà, ça c'est, pour le coup c'est perdu s'il y a ça. Là maintenant on est vraiment en mode tout doit disparaître, je pense. Hein. Donc... Il y a un peu deux écoles mais je pense que c'est quand même le play. Je pense que là c'est mort. Après on a toujours autre source qui peut nous donner tout doit disparaître. Bon le matchup est plutôt bon je pense. Si on est un petit peu... À... Enfin s'il a une sortie classique, là il a une sortie qui est beaucoup trop violente. Et puis euh, on n'a pas notre tout doit disparaître. C'est vraiment le genre de sortie où on a un tout doit et on a gagné. Hein. Instant. Hein. Mais... Et ouais là c'est une sortie qui est beaucoup trop forte. T4 euh, il a fait l'équivalent de deux games en une. C'est pas mal ça. Hein. Pas vaut tard que jamais. Juste, j'attaque pas ma quête et surtout qu'il a eu cette diablotinerie imminente qui, a, qui change la partie. Donc, euh, bon, je pense que c'est quand même fini là, enfin, pratiquement sûr même. Mais s'il n'y a pas cette diablotinerie imminente sur ce top deck, on gagne. Ouais, la sortie est, est trop brutale, hein, double ça. Bon, je rage un peu, mais c'est un peu frustrant quand même. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Vivre. Hein. Oui, oui. On va se battre quand même, hein. Givre et arcane. <rire> bon bah lui, il a décidé d'en gagner une dans la journée, ça allait être celle-ci. Enfin, il en gagnera sûrement plus qu'une dans plus qu'une dans la journée, mais s'il y en a une qui doit dans laquelle il doit être à 100%, c'est bien celle-ci. Bon. Givre et arcane. Là, on a givre. On a arcane. Ah, si on pouvait découvrir. Euh, c'est pas un, un gros machin. Ça, c'est un gros machin, mais. Il y a tellement de créa. que. Ouais, ce Rafam là, il, il nous brise. C'est dommage parce que franchement, on a, en vrai, fait, on a eu beaucoup de réussite sur les draws. Donc, c'est vraiment une situation où. Techniquement. C'est une game qui est quand même gagnable malgré sa grosse sortie parce qu'on a eu de la chance de, du top deck. Mais bon derrière c'est un peu trop quoi. Là euh, le gars il a pioché euh, il avait pioché 10 cartes, il a eu les 4 cartes clés, euh, 5 cartes clés, c'est dur quoi. <rire> c'est dur, dur, dur. Feuille Arcane. bah, je peux jouer arcaniste, mais je meurs derrière, quoi. C'est dommage, hein. Dommage hein. <rire> Je fais vraiment des choses. Je fais vraiment des choses de... du gars qui veut pas mourir quoi. Bon en vrai prochain tour on a Arcaniste Alibi on pioche. Ah le problème c'est qu'en plus il joue malédiction c'est à dire que sa sortie enfin comment dire son deck il est pas censé être aussi agressif vu qu'il joue une il joue dans son deck pas mal de cartes malédiction. En vrai même sur Alibi on est mort. Hein. Bref. C'est trop dur. Franchement, c'est trop dur. Hein. C'est vraiment trop dur. Hein. Il, y a trop, il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. L Objet l'objet maintenant, non De toute façon, on va pas forcément faire Alibi, on est d'accord Il reste un alibi. Ah, je me battrai jusqu'au bout. Cette game là je vais me battre jusqu'au bout et puis voilà quoi. Mais j'aurais pas démérité. Ça, c'est aussi important parfois. Mais j'aurais vraiment, vraiment pas démérité. Ah, c'est trop, c'est trop. C'est trop picot là, clairement. Il y a, il y a de l'agro et derrière, il fait une sortie de Jésus et... Ah, c'est beaucoup trop. Pas l'étal <rire> Pas mal en vrai. Ouais. Ah c'est beaucoup trop. Sur les billes, on est mort hein. En fait, je me dis avec un gel à zéro. Non. Mais vous voyez, avec un gel, peut-être que. Non, oh, non, non, bah c'est pas possible. GG. Je me suis battu, j'ai rien. J'ai vraiment, vraiment pas démérité, mais c'était trop dur. La sortie était trop violente. Il y avait trop de curve. Mais vous voyez, ça marche bien. Franchement, le deck est vraiment cool. Hein. Il peut vraiment faire des choses. C'est assez technique. C'est un bon deck. Féno il le valide. Hein. Pour le coup, Feno, il est quand même un des meilleurs joueurs au monde. Il le valide, il trouve que c'est un deck très intéressant. Et je pense que même ouais, dans la méta, on le sent. On sent que c'est un deck qui a beaucoup de, beaucoup de puissance. Alors, c'est peut-être pas le meilleur deck de la méta, mais ça fait partie, je pense, vraiment des 10-15 meilleurs de la méta. Et c'est un deck qui vous permettra de passer légende avec plaisir, avec de la technique aussi. Et euh, je pense que c'est vraiment une version qui peut faire top 100. Alors après, de là à dire ça peut faire top 10, ça peut faire top 20, je suis pas sûr mais bon top 100 c'est déjà exceptionnel mais je pense que c'est vraiment un deck qui peut faire top 100 pour le coup euh, donc voilà merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a fait découvrir un deck euh, et ça peut vous permettre aussi de voilà sûrement vous avez si vous jouez depuis quelques années déjà je pense que vous l'avez ce deck là dans votre collection ça c'est presque une certitude et donc bah, vous allez pouvoir le sortir et, et vous, vous le ressortir et vous éclater avec avec une version qui est euh, ici optimisée merci à tous et à très bientôt ciao, ciao tout le monde